Et donc, bah, on va élever nos pensées vers euh, Dieu notre Père, créateur de toutes choses et vers tous ces bons esprits qui sont là à notre disposition pour euh, nous aider dans notre parcours évolutif. À partir du moment où de notre côté nous faisons euh, cet effort de volonté de nous rapprocher d'eux, de nous mettre en syntonie avec eux, par les bonnes pensées, par l'étude, et c'est ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. En remerciant aussi donc cette occasion de, de pouvoir étudier ces, ces enseignements, de les comprendre, les mettre en pratique, et puis aussi que ces enseignements puissent être utiles aux esprits qui pourraient nous accompagner ce matin. Voilà. Alors, je vous montre le programme à l'écran, je pense que vous le voyez. Donc, on a fini la semaine dernière le module 1, qui était l'introduction à l'étude du spiritisme. Donc, c'était décliné en sept parties. Et donc, la semaine dernière, on avait vu les livres de base. Donc, quels étaient, quels, quel est le contenu sommaire des livres, les cinq livres principaux que Alain Kardec a écrits. Euh, on va passer aujourd'hui au deuxième module hein, qui parle de, de Dieu, de la divinité, et qui sera euh, qui est divisé aussi en deux leçons. Hein. Donc le premier qu'on va voir aujourd'hui, c'est les preuves de l'existence de Dieu, et la deuxième leçon qu'on fera la semaine prochaine, ce sera donc pour, euh, concernant les activités, pardon, les attributs de la divinité. Voilà donc quelles sont les preuves de l'existence de Dieu c'est ce qu'on va voir aujourd'hui j'étais encore hier soir à parler avec une personne qui me disait mais voilà moi je suis, je suis, je suis agnostique donc euh, je, je crois jusqu'à ce enfin, pas l'agnosticisme selon lui c'est pas une position de négation c'est tout simplement une position de rester dans le doute, tant qu'il euh, n'a pas reçu les, des explications qui puissent le convaincre. Hein. Donc, euh, voilà, c'est quand même une position qui est meilleure que la position avec un a priori contraire, opposé, hein, qui donne un peu plus de travail. Donc, on va voir aujourd'hui, on va lister et analyser ces, ces différentes preuves de l'existence de Dieu. Et ensuite, on verra quelle est la définition, qu'est-ce que c'est que Dieu, hein, selon euh, la philosophie spirite, Selon ce que les esprits sont venus euh, dire à Allan Kardec donc, au milieu du 18e siècle. Voilà. Et donc, euh, c'est le livre des esprits, hein, c'est les toutes premières questions euh, à partir de la question numéro 1, hein, qui est « Qu'est-ce que Dieu ?». Donc, euh, la question numéro 4, juste après, donc Kardec dit « Oui, mais quelles sont les preuves de l'existence de Dieu ?». Les esprits répondent, Ben, les preuves sont dans un axiome que vous appliquez à vos sciences. Il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme et votre raison vous répondra. Donc, on voit là que les esprits font appel à ce qu'on appelle la loi de causalité. Et cette loi de causalité, tout est fait à une cause. C'est un axiome de base qui, qui, qui, qui, qui existe, qu'on retrouve dans, dans toute la science. Il n'y a pas d'effet sans cause. Ça veut dire que rien ne peut pas faire quelque chose. Si quelque chose se produit ou se fait, ben forcément, il y a une cause. Et on ne peut pas l'attribuer au néant. Du, du néant, il n'y a rien qui peut sortir. Et donc, cet axiome, il n'y a pas d'effet sans cause. Ben, quand on cherche la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, alors on peut citer plein de choses, hein. on peut citer déjà l'univers, même le système solaire, hein, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Le, le Big Bang, enfin, okay, l'apparition de la vie sur la Terre, ce n'est pas non plus l'œuvre de l'homme. Donc quand on réfléchit à toutes ces choses, à tous ces, tous ces effets hein, qu'on qu constate hein, euh, autour de nous, partout, ben, euh, quand on cherche la cause, euh, ben, et à un moment donné, on ne sait plus répondre. Hein, C'est-à-dire euh, l'univers, bon, aujourd'hui, la formation du système solaire, on sait comment ça s'est fait. Hein, C'est un amas de poussière qui était dans l'espace et qui euh, euh, a fini par la loi d'attraction à se regrouper en certains endroits pour former, déjà au centre, pour former euh, l'étoile, le, le soleil avec les particules légères, hein, l'hydrogène et l'hélium essentiellement, hein, qui, qui font d'ailleurs cette réaction de fusion nucléaire qui nous amène l'énergie du Soleil. Donc, tout, toutes ces choses-là euh, sont, bien, sont, sont bien analysées. Hein. Et ensuite, cette, euh, ces poussières s'agglomèrent aussi euh, sur la périphérie de cet astre hein, et pour former les différentes planètes, quoi, donc, euh, comme celles qu'on connaît du système solaire Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton. Et donc, la cosmogénèse, la cause de la formation du système solaire, elle est relativement connue. Mais même quand on connaît la cause, on peut revenir encore un pas plus en arrière. Mais d'où vient cette poussière qui a permis cette forme, la formation de, de, du système solaire ben, voilà, de proche en proche, on arrive, ben, c'est le Big Bang. D'accord, bon, ben, le Big Bang, euh, quelle est la cause du Big Bang hein? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang Et donc, euh, on peut comme ça, de façon euh, itérative, hein, euh, récurrente, se reposer. Chaque fois qu'on voit un effet, ben, quelle est la cause de cet effet ben, hop, Donc, on finit, la science finit par trouver. Ça, elle-même, c'est un effet. Donc, quelle est la cause de cet effet et c'est en faisant ce raisonnement comme ça, de, par récurrence jusqu'à l'infini, hein, qu'on arrive à, à la nécessité. Enfin, l'homme n'arrive pas encore jusqu'à l'infini. Hein, pour l'instant, il s'arrête au Big Bang. Et encore, le Big Bang depuis James Webb, je ne sais pas si vous avez pu suivre un peu, est remis en cause. Hein. Les scientifiques aujourd'hui pensent qu'il n'y a pas eu un seul Big Bang à un endroit donné dans l'univers, hein, mais qu'au contraire, il y a eu plusieurs Big Bang à plusieurs endroits donnés, à plusieurs moments donnés. Hein. Donc, euh, le, le, avec les observations qui sont faites par James Webb aujourd'hui, ce nouveau euh, télescope-là, euh, les scientifiques se rendent compte que la théorie du Big Bang n'est pas aussi simple que celle qui prévalait jusqu'à il y a encore euh, quelques mois, hein, avant qu'on que, qu ne puisse avoir les premières images de, de ce télescope. Et, et même si, voilà, donc chaque fois on avance un pas plus loin hein, dans, dans la recherche des causes. Mais euh, y a, y a, on arrive aussi à cette nécessité d'une cause première, hein? quand, on, quand, on, quand on fait le raisonnement en théorie jusqu'à l'infini, et c'est cette cause première de toute chose qu que le spiritisme appelle Dieu. Il y, a, il y a un livre intéressant, hein? je vous en ai déjà parlé, « Dieu, la science, l'épreuve » de euh, Pierre-Yves Bolloré, par exemple. Hein? Et lui, cite évidemment ça, le Big Bang, hein, l'univers, le réglage fin de l'univers aussi au début. Hein. Si, si un paramètre avait changé d'un pouillème, hein, enfin d'un millième ou d'un millionième, on ne serait pas là pour en parler. Hein. La matière n'aurait pas été stable, la vie n'existerait pas et on ne serait pas au, ici aujourd'hui réunis s'il n'y avait pas eu au, au, au Big Bang hein, ce réglage fin de l'univers. Et donc, pareil, est-ce que ce réglage fin, il est lié au hasard Ça peut pas, ça peut pas. Hein la probabilité pour qu'il y ait un tel réglage fin dans l'univers euh, au moment où il est créé, elle, elle est nulle. Hein Et il cite aussi un autre euh, exemple qui est assez intéressant, toujours pareil dans cette recherche de cause, c'est euh, l'apparition de la vie. Hein donc aujourd'hui, euh, les, les premiers êtres monocellulaires, les premières protéines, hein, les molécules de protéines. L'hypothèse est émise qu'elles se sont formées dans des espèces de lacs d'eau chaude hein, où il y avait une espèce de soupe avec euh, toutes les briques, hein, les, les, les morceaux de, de molécules, euh, des morceaux qui composent la molécule de protéines. Mais pour faire la protéine, c'est-à-dire pour assembler ces petits morceaux euh, euh, de façon fine euh, pour, dans la séquence qui donne exactement la protéine, ben pareil, ils ont calculé la probabilité, elle est 1 sur 10 puissance 100 ou sur 10 puissance 150. Donc, en gros, c'est des valeurs qui veulent dire la probabilité est nulle. Et le dernier retranchement maintenant, que, où sont encore les, les scientifiques athées, hein, c'est de dire, oui, mais il y a une infinité d'univers. Ah oui, bon, alors, des multivers, enfin bon, vous voyez, on, on est vraiment dans la conjecture, quoi. Et, et même quand on, si, on a, si on suppose qu'il y a une, une infinité d'univers en parallèle, ben quelle est la cause de ces univers en parallèle voyez Le raisonnement il est vraiment là, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence euh, en mathématiques. Donc on, on, on arrive, euh, quand, on, quand on itère un, nombre, un grand nombre de fois, on arrive à la nécessité d'une cause première. Et c'est ça, hein, je dis pas c'est lui, c'est ça qu'on appelle Dieu. Non, parce que dire lui pour Dieu, ce serait déjà le personnifié, ce serait déjà une erreur. Quoi. Voilà. Donc, euh, les preuves de l'existence de Dieu se retrouvent dans cet axiome. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, notamment avec la mécanique quantique, avec euh, aussi ben, les, les, euh, comment dire, les théories qu'avance euh, Philippe Guillemin, par exemple, hein, il parle de rétro-causalité, remettre un peu la, le, le, cette loi de causalité euh, en question, hein, mais pas de façon suffisamment euh, forte pour que ce raisonnement-là qu'on vient de faire tombe. D'accord. Voilà. <coughs> Après, euh, donc, euh, dans la Genèse, Kardec y complète en nous disant, Dieu ne se montre pas, mais il s'affirme par ses œuvres. Alors, est-ce qu'on peut voir Dieu Est-ce qu'on peut voir ce petit bonhomme sur un nuage là Bon, déjà, ça c'est une, une image qui, pareil, c'est une création de l'homme. Hein? La, la divinité, déjà, c'est pas une personnification, c'est pas un humain, quoi. Hein? C'est euh, au-delà de ça. Et sur, sur un nuage, voilà, ça revient. À, ce sont ces images qui existaient depuis, depuis, depuis très longtemps, hein, depuis que l'homme croit en une divinité, donc qui consistaient à le personnifier. Donc là, vous voyez que euh, le point de vue spirit c'est euh, Dieu n'est pas personnifié. Hein. On ne voit pas Dieu, on, on le voit par ses œuvres, c'est-à-dire en examinant la création, en examinant l'apparition de la vie, l'évolution de la vie depuis cette molécule de protéine pour devenir un être humain, vous voyez un peu le chemin parcouru, ça représente plusieurs milliards d'années, rien que sur notre planète, pour passer de cette première molécule de protéines à être monocellulaire et puis arriver à des êtres, à des organismes complexes comme ceux des mammifères ou des humains. D'accord Et donc, à partir de là, c'est vrai qu'on se rend compte que, euh, il, il, ça ne peut pas s'expliquer uniquement avec les lois de la matière, qu'on est obligé d'en sortir, hein, d'admettre un principe, organi principe organisateur-créateur au départ. Et en plus de ça, hein, dans l'évolution de, de, de la vie, pareil, pareil pour faire cette, cette protéine, bon, il, il fallait qu'il y ait quelque part un moule hein, pour venir, euh, ou, ou un modèle hein, pour venir imbriquer ces, ces petites pièces de Lego qui étaient ces molécules, hein, un, un ces petites euh, pièces, pour assembler euh, la protéine en tant en, en, en entier donc on voit dans l'apparition de la vie autant la, la preuve qui a qui doit y avoir un créateur et on y voit aussi euh, comment dire ben un principe spirituel qui est nécessaire hein, pour organiser la matière pour pouvoir lui conférer la vie voilà tout ce qui vit il y a une composante spirituelle quelque part hein. donc nous humains alors c'est un hein, spirit on a un cours spirituel qu'on appelle un périsprit, esprit et c'est ce père-esprit qui fait que euh, bah, l'ovule fécondé au départ, hein, juste après la conception, euh, se, se multiplie. Hein, c'est des cellules souches au départ, hein, enfin, euh, qui sont toutes identiques. Et puis d'un coup, bah, on voit qu'elles se spécialisent en trois dimensions. Elles se spécialisent dans différentes fonctions pour faire les différents organes, les muscles, la peau, euh, les os, etc., le cerveau, euh, euh, le système digestif, etc. Et donc, euh, en partant de molécules qui sont identiques au départ, comment est-ce qu'on arrive à les différencier, à les organiser pour fabriquer un petit corps humain, déjà au bout de quelques semaines à peine, hein, avec le cœur qui commence à battre et tout Eh bien, euh, pareil, on ne peut pas, c'est ce qu'on appelle l'embryogénèse, hein, le développement de l'embryon. La science n'arrive pas à expliquer comment ça se produit. Et la raison, c'est que ben, euh, tant que la science elle n'ira pas, examiner, étudier les, le corps spirituel, hein, qui est justement le moule, hein, le principe organisateur, comme disait Claude Bernard, par exemple, hein, euh, elle n'arrivera pas à trouver une explication matérielle à ce phénomène, un phénomène tout simple qu'on a euh, de, euh, tout le temps devant nos yeux. Voilà. <coughs> D'accord Après, euh, Kardec il continue encore euh, dans la Genèse, hein, c'est vrai que, pourquoi est-ce qu'on parle de Dieu dans les premières leçons Parce que c'est quand même un point de départ assez fondamental pour toute la philosophie spirituelle. Et donc Kardec, après avoir présenté ces différentes preuves, il dit que l'existence de Dieu, c'est un fait acquis, non seulement par la révélation des esprits, c'est-à-dire que les esprits qui sont venus répondre justement à ces premières questions que vous trouvez dans le livre des esprits, euh, et eux, ils affirment clairement et nettement que, que Dieu existe, hein, et ils en, ils en définissent, donc, euh, ils en donnent les preuves, et puis ils définissent après les attributs, hein, c'est ce qu'on verra euh, la semaine prochaine. Donc, euh, ils viennent le dire. Hein. Mais aussi, donc, continue Kardec par l'évidence matérielle des faits, hein, donc qui est, ben, euh, je pense, donc je suis. Hein, c'est toutes ces questions existentielles euh, que que tous les philosophes, l'être humain se pose à tout moment. Hein, et à partir de là, euh, euh, voilà, qu'est-ce qui fait que je suis hein, euh, Quand on remonte, euh, euh, on, on arrive à cette, euh, à cette nécessité d'une cause première ou d'un créateur. Voilà. Et Kardec, il ajoute aussi en disant, cette, cette croyance, elle date pas d'hier, hein, les peuples les plus sauvages, les plus anciens n'ont pas eu de révélation et cependant ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine. Hein. Et ça, on le retrouve euh, déjà, le, le, le culte des morts, par exemple, euh, se, se pratiquait dans la préhistoire, hein, l'homme préhistorique. Après, on le retrouve partout, on le retrouve dans l'Égypte, on le retrouve dans toutes les anciennes civilisations, on le retrouve aussi chez les philosophes grecs, on le retrouve chez les celtes, on le retrouve vraiment partout, cette, cette question de Dieu notamment au début il y avait le polythéisme, les égyptiens, les romains par exemple, croyaient en plus, même les grecs, avec la mythologie, croyaient en plusieurs dieux, et après vous aviez les, comment dire, les hébreux, et puis les, les celtes notamment, et ensuite les chrétiens et encore plus tard les musulmans, eux c'est la croyance en un dieu unique, qui est celle qui est prévaut aujourd'hui. On, peut, on, on verra aussi pourquoi Dieu, s'il existe, il doit être unique dans les attributs de la divinité. D'accord Voilà. Et ensuite, donc, la définition. Quelle est la définition que donnent les esprits de Dieu Eh ben vous le trouvez à la question numéro 1, en réponse à la question numéro 1 de livre des esprits. La question, c'est qu'est-ce que Dieu Je répète, ce n'est pas qui est Dieu c'est « qu'est-ce que Dieu ?» parce que « qui est Dieu ?» ça serait pas été la bonne question. « Qui ?» c'est un pronom qui s'utilise pour une personne. Donc la question correcte c'était « qu'est-ce que Dieu ?» Et de la réponse des esprits, donc vous la voyez ici à l'écran, <cười> « Dieu c'est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Donc » Donc l'intelligence suprême, ça veut dire euh, l'intelligence à l'infini. On ne peut pas concevoir quelque chose au-delà de l'infini. d'accord. On ne peut pas concevoir d'intelligence plus grande que celle de, de Dieu, de la divinité. d'accord. Et la, la deuxième partie de la réponse, cause première de toute chose, fait appel à cette loi de causalité qu'on vient de voir, qu'on a vu au début du cours aujourd'hui, c'est-à-dire... Tout est fait à une cause et en remontant de façon itérative des effets aux causes, on arrive à la nécessité d'une cause première qui est justement ce qu'on appelle Dieu. Donc Dieu a créé tout ce qui existe dans l'univers, et euh, y compris euh, les êtres vivants, y compris les âmes qui animent les êtres vivants et ainsi de suite. D'accord Ça va vous arriver à suivre, à me suivre, parce que c'est des raisonnements un peu philosophique, il hein, faut parfois s'accrocher un petit peu pour euh, raisonner à l'infini, c'est jamais simple. Hein, ceux qui ont fait les, des mathématiques un petit peu, hein, les limites des fonctions, hein, quand on tend vers l'infini, etc., ce genre de choses, ce sont des raisonnements qui sont assez similaires, hein, ces raisonnements qu'on peut trouver dans les mathématiques concernant ces notions de l'infini. Après, euh, le... La question numéro 14, hein, euh, la, que Kardec a posée euh, aux esprits, c'est « Dieu est-il un être distinct ou bien serait-il, selon l'opinion de quelques-uns, la résultante de toutes les forces et de toutes les intelligences de l'univers réuni hein, ?» C'est euh, une opinion qui ressemble un peu à celle du panthéisme. Hein. Euh, les, les esprits ont répondu « s'il en était ainsi, « Dieu ne serait pas, car il serait l'effet et non la cause. Il ne peut être à la fois l'un et l'autre. » Donc, voyez, encore une fois, cette question de causalité. Hein, euh, on ne peut pas être à la fois l'effet et la cause. D'accord Et donc, comme Dieu est la cause, ben, toutes les intelligences de l'univers réunies, c'est l'effet de, de la création. D'accord c'est le, le même raisonnement qu'on peut faire en disant on confond le, le, le créateur avec la création. On reconnaît Dieu selon ses œuvres, hein, comme on l'a vu un peu, un peu plus haut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir euh, Dieu, mais euh, on peut constater le besoin, la nécessité d'une cause première de toute chose en regardant tout ce qui nous entoure l'univers, la vie, entre autres. C'est les exemples pardon, que je cite le plus, parce que c'est ceux qui sont le, le plus proche de nous, où on voit donc le Créateur. Parce que confondre, le, le, de dire par exemple le panthéisme consiste à dire « on est tous une parcelle de Dieu ». mais le, le raisonnement que les, spirites, donc les esprits opposent à cela, c'est de dire, euh, non, nous, on est une création, on est une créature de Dieu. Donc, confondre euh, la créature que nous sommes avec le créateur, qui est Dieu, c'est comme si on voulait confondre, euh, par exemple, une locomotive à vapeur avec l'ingénieur qui l'a conçue, Fulton, par exemple, d'accord C est, c est, ce serait le même genre d'erreur de, de raisonnement qu'on commettrait en admettant que, euh, en, en confondant la créature avec le créateur. D'accord Et c'est là où donc le, la question panthéiste, notamment, euh, se heurte à ce problème de logique. Quoi. Et la logique veut que euh, le créature, euh, donc de faire la séparation entre la créature et le créateur, et donc, euh, dans une certaine sorte, de dire que euh, le, le panthéisme n'est pas logique. C'est ce que les esprits viennent dire ici. On ne peut pas être à la fois l'effet et la cause. <coughs> D'accord Alors, euh, voilà. C'est cette petite introduction avec les points principaux. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade Oh, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Non, non, mais est-ce que, est que ce serait le, le but de la vie, alors Qu'est-ce que c'est Dieu, alors Le but de la vie Alors, oui, c'est. Euh, on, on voit que Dieu, euh, c'est l'intelligence suprême, d'accord Et euh, alors ça, ça fait intervenir une autre notion, c'est-à-dire le but de la vie. Nous, on, on a été créé et on vit, d'accord et quel est le but de la vie ben, C'est euh, l'évolution. Euh, cette évolution qui est toujours positive ou euh, stationnaire ou nulle, quoi, mais jamais régressive. Et donc, c'est vrai qu'au euh, ben, fur et à mesure, on évolue. Et on sait, en évoluant, ben, on évolue aussi en, à la fois en intelligence et euh, en, en bonté. Et par cette évolution, on se rapproche effectivement de la divinité. Donc, on peut effectivement considérer... Euh, euh, le, le, Dieu comme un point de mire euh, de l'évolution donc, donc l'évolution qui est le but de la vie donc la réponse à ta question c'est oui, en quelque sorte c'est ça d'accord Christophe il y avait euh, je crois que Kardec, enfin je crois pas il en parle dans la Genèse mais il y a Voltaire qui a repris aussi euh, enfin qui n'a pas repris, il l'avait dit avant il avait dit, je crois, euh, l'univers m'embarrasse et, et ne puis songer que cette horloge existe et qu'elle n'est point d'horloger. Ben voilà. Alors, quand, quand, quand Voltaire dit que l'univers l'embarrasse, hein, euh, mmh. son raisonnement, il est juste. Hein, il ne peut pas y avoir d'horloge sans horloger il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. En fait, c'est ce qu'il dit. Même si lui, il avait encore du mal euh, à croire en Dieu. Mmh. Voltaire, bon, je ne saurais pas le classifier est-ce qu'il était athée je ne sais pas mais bon il avait quand même euh, du, du, du, du, il n'était pas franchement déiste quoi. et par la déduction logique effectivement euh, c'est comme ça souvent que je l'explique c'est que quand on voit l'alignement des planètes et quand on voit qu'il y a une telle précision là-haut c'est qu'il y a forcément un horloger qui a construit tout ça, c'est obligé voilà, Donc Sandrine et Stéphane nous, nous précisent que Voltaire était bien déiste. Hein, donc. Mais logique. Mais déiste. Et vous voyez, il est arrivé à la notion de Dieu, donc avec cette métaphore de l'horloge et de l'horloger, par le, le, le, le même moyen, le même biais que ce que je viens de vous expliquer, hein, par le fait que tout effet doit avoir une cause. C'est vrai que quand on... Bon, quand on voit la vie, enfin toutes les l'équilibre qui règne dans la nature, les déséquilibres qui sont introduits par l'activité humaine, donc ça c'est autre chose. Hein. Donc là la cause c'est pas Dieu, c'est l'humain. Hein. Euh, ben on se rend compte que effectivement hein, le fait que, que comme ça qu'une planète soit dans des conditions euh, exactement ce qu'il faut, exactement la température qui va bien, de l'oxygène pour respirer, euh, le soleil qui éclaire. Euh, Alternativement jour et nuit, hein? parce que si, si supposait supposaient que la Terre tourne moins vite, par exemple, euh, ben voilà, si euh, comment dire, si la Terre tournait moins vite, par exemple, la, la, si elle tournait dix euh, fois moins vite, euh, ben euh, le jour, euh, dure, la période diurne durerait dix jours et la période nocturne durerait dix jours. Donc euh, le dixième jour de soleil, il doit faire chaud. Hein, et le dixième jour de nuit, il doit faire froid. Hein. Donc, euh, on n'aurait pas les conditions qu'on a aujourd'hui avec euh, cette, euh, cette rotation journalière euh, de notre planète. Quoi. Tout, hein, ça aurait aussi un effet sur euh, euh, l'attraction. La force centrifuge serait pas la même. Enfin, il y a plein de choses qui changeraient. Et c'est là qu'on se rend compte que ce réglage fin, ben, voilà, il ne peut pas être lié au hasard. Joël, on nous dit que Dieu était intelligence supérieure pour première toute chose. On ne oui. sait pas comment il s'est créé. On ne sait pas comment. Il s'est créé. Ah ben si, c'est-à-dire Dieu, il est incréé. Il ne peut pas avoir été créé, parce que si Dieu avait été créé, ça voudrait dire que okay. euh, ce serait un effet, et donc il y aurait une cause, ce serait quelque chose qui aurait créé Dieu. Donc, Dieu, ce serait cette chose qui a créé Dieu et pas, et pas Dieu lui-même. Tu vois ce que je veux dire Donc, avec ce genre de raisonnement, on arrive à la conclusion de dire que Dieu, il, il est incréé, il n'a pas été créé. Et on arrive aussi à, à, à la conclusion, Alors ça, on rentre un peu dans les attributs, donc c'est ce qu'on verra plus la semaine prochaine, qu'il est éternel, c'est-à-dire il n'a pas eu de commencement et il n'aura pas de fin. D'accord Parce que s'il avait eu un commencement, encore une fois, il y aurait quelque chose qui euh, aurait, euh, je dirais, établi ce commencement. Et donc, ce serait ce quelque chose qui serait la cause première oui, de ce commencement. Je, je, je suis entièrement d'accord avec toi, mais on ne sait pas comment qu'il est, à quoi il ressemble. On ne sait rien de, de Dieu, à part, ce est, à part ses attributs, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire… Aujourd'hui, notre capacité de compréhension euh, en tant qu'humain, enfin du moins celle qui existait euh, au, au milieu du 19e siècle, qui, qui est d'ailleurs un peu évolué, mais pas tant que ça, surtout sur ce point-là euh, entre-temps, c'est euh, on peut comprendre qu'il existe par la loi de causalité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et s'il existe, on peut comprendre aussi ses attributs. d'accord Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, par exemple, le fait qu'il soit incréé et le fait qu'il soit éternel. D'accord Ça, ce sont des attributs de Dieu. Maintenant, si on veut pousser plus loin la réflexion pour comprendre la nature intime, intrinsèque hein, de la divinité, ça, on ne sait pas faire. C'est un sens qui nous manque. Hein. Déjà comme ça, on a du mal, euh, euh, par exemple, à, à, à décrire qu'est-ce que c'est qu'un esprit, qu'est-ce que c'est que le père esprit, qu'est-ce que c'est que cette semi-matière et tout. Alors, aller à l'infini et connaître la nature intrinsèque de Dieu, les esprits eux-mêmes ont répondu à Kardec nous-mêmes, nous on ne sait pas, donc comment voulez-vous qu'on vous explique tu vois Et c'est là où le spiritisme, la philosophie spirit, reconnaît qu'on euh, a des limites, on n'est on on pas capable de tout comprendre hein, on comprend aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 2000 ans de, de ce qu'avait enseigné à l'époque où Jésus était passé, par exemple. Hein, donc, Aujourd'hui, on a des capacités de comprendre plus de choses, mais il va falloir attendre hein, qu'on ait encore un peu plus évolué pour pouvoir comprendre euh, euh, un peu plus. La science progresse tous les jours. Hein, la philosophie spirite euh, aussi, elle doit, elle doit progresser avec le temps. Mais euh, aujourd'hui, on n'a pas réussi à aller plus loin. Alors, il y a Philippe qui nous écrit, « Certaines philosophies disent que notre esprit est une étincelle de l'esprit divin. Est-ce vrai ?» Alors, tout dépend de ce qu'on entend par le mot étincelle, c'est-à-dire, est-ce que notre esprit euh, a été créé par la divinité, par Dieu La réponse, c'est oui. Euh, si étincelle, euh, on, on, on, on entend par ce mot-là que notre esprit, on est une partie de Dieu, là, la réponse, c'est non. Hein, c'est ce qu'on ce qu vient de voir. On est une création, on n'est pas une partie. La machine qu'on a devant nous, c'est une création de l'ingénieur, ce n'est pas une partie de l'ingénieur qui l'a conçue. D'accord et On applique ce même raisonnement, donc, pour, pour la divinité. L'esprit, c'est… Alors, on a été créé, notre esprit a été créé. Alors là, les esprits ont donné un peu plus d'informations à Kardec. Hein, on le verra quand on parlera de l'esprit. Mais juste pour résumer rapidement, Dieu a créé l'esprit humain, hein, simple et ignorant c'est-à-dire simple et sans science, mais avec la capacité d'être perfectible, c'est-à-dire la capacité d'évoluer. Tout le monde a eu le même point de départ. Et ensuite, donc, avec cette capacité d'évoluer, avec cette, ce libre arbitre qu que, qui est aussi une des caractéristiques de l'âme humaine, eh bien, euh, à, à, avec les expériences, les, les, les succès, les insuccès, ben, on apprend au, au fur au long des, de la vie au long des incarnations hein? et euh, on, donc on, l'âme humaine évolue vers Dieu voilà et ça c'est une capacité que notre esprit a reçue euh, au moment de sa création par Dieu d'accord donc ouais, voilà l étincelle euh, l'étincelle donne plutôt l'idée de d'un effet hein? il y a une étincelle est produite par quelque chose hein? par euh, un, un choc ou par euh, le, le comment dire la pierre qui frotte sur une presse métallique hein, comme dans le briquet par exemple hein, donc euh, si l'étincelle c'est un effet une création oui on peut dire que euh, notre esprit c'est une étincelle euh, de Dieu voilà voilà bon bah, on va continuer hein. donc euh... Alors cette question de divinité, évidemment, euh, Kardec a commencé par, par cela, parce que c'est quand même un des, un des points fondamentaux pour euh, comprendre l'univers, pour comprendre, pour nous comprendre nous-mêmes, hein. comment ça se fait qu'on est là à pouvoir parler, euh, échanger, d'où on vient en fait, hein. ben, c'est ça, la réponse c'est euh, c'est des questions existentielles que qu'on est amené à se, à se poser tout le temps. Hein, la, qui suis-je D'où je viens Où je vais hein, Ce sont les, les fameuses questions fondamentales. Et donc euh, la question de la vérité sur le, sur, sur la divinité, ben c'est vraiment une des questions essentielles. Hein, c'est euh, le, le, le comment dire. Toutes les théories qui attribuent l'apparition de la vie au hasard et autres sont aujourd'hui même démenties par la science elle-même en disant que bon, la probabilité que, que l'univers se soit fait au hasard ou que la vie soit apparue euh, par hasard ne tient pas, elle est, elle est euh, extrêmement faible. Voilà. Donc il y a une cause. Voilà. Alors après, le problème de la divinité aussi, c'est ce qu'il dit un peu plus loin, c'est que chaque religion a un concept différent de Dieu. Hein? Donc euh, on a parlé du polythéisme, hein? donc il y avait le dieu de ci, le dieu de ça. Et puis les dieux qui n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Hein, et puis il y avait un dieu qui était supérieur aux autres. Hein, euh, Zeus euh, par rapport aux autres dieux chez les Grecs, par exemple. Euh, chez les Romains aussi, il y avait une certaine hiérarchie parmi les dieux. Euh, bon, ça c'était le polythéisme. Hein. Chaque phénomène qu'on ne comprenait pas, on l'attribuait à un miracle, à une divinité. Hein, donc le dieu du vent, le dieu de la foudre, le dieu de... etc. Hein. Et euh, euh, donc, euh, euh, Moïse. Hein, sur le mont Sinaï, dans, dans le décalogue, c'est « Dieu est unique ». D'accord. Mm. Donc le monothéisme, avec un hein, Dieu unique, est venu de Moïse, avec une explication différente. Monothéisme qui était, existait aussi chez les Celtes. Hein, euh, les Celtes sont aussi anciens, sinon même encore un peu plus anciens que, euh, le, que, que Moïse. Euh, mais ont été repris et confirmés par Jésus. Hein. Je lui parlais mon père, hein, parce que je parlais à des gens simples pour le faire comprendre. Hein. Donc mon père, ben, c'est celui... Ça, ça donne bien cette image du Créateur. Hein. Euh, et après, ben, vous avez l'islam le, le, hein, avec le Coran. Donc là, c'est vraiment le monothéisme extrêmement faux. Hein. Euh, Dieu est grand et, et Mahomet est son prophète. Quoi. Donc l'islam, c'est vraiment une religion monothéiste. Euh, par excellence, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le bouddhisme, par exemple. Le bouddhisme, personnellement, j'ai un peu plus de mal à comprendre la conception de Dieu par le bouddhisme. Il parle de l'inconnaissable. Alors, l'inconnaissable, c'est ce que j'arrive à comprendre, puisque on, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on demande aux esprits quelle est la nature intime de Dieu, ils disent, ben, on ne sait pas, et puis vous n'avez pas les moyens de comprendre ça encore. Donc, effectivement... Ça nous ramène à ce mot inconnaissable hein, qu'on retrouve chez les bouddhistes. Mais chez les bouddhistes, c est, c est, on ne sait pas vraiment si, si Dieu existe ou pas. Quoi. La notion, elle est, elle est quand même un peu, enfin, à mon, dans ma compréhension, un peu floue. J'ai du mal à comprendre la conception de Dieu selon les bouddhistes, mais c'est probablement lié à, à, à un problème culturel, voilà, une manière de raisonner différente. Je ne dis pas que c'est faux. Mais euh, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre euh, de, la, la divinité selon la manière euh, expliquée par les bouddhistes, en comparant par rapport à la manière euh, dont Dieu est expliqué, notamment dans la philosophie spirit. D'accord Voilà. Et donc, on revient à la loi de causalité. Hein. Rien n'a pu faire quelque chose. Donc Rien ne peut sortir du néant. Mm -hmm. Alors, beaucoup de, de gens disent, euh, par exemple, oui, mais euh, dans le vide, il existe bien des réactions quantiques qui, fa qui fabriquent des paires de particules, antiparticules, d'accord euh, qui, qui ensuite, d'ailleurs, euh, s'annulent. Hein, elles, elles se produisent et puis elles s'annulent. Hein, donc, il y a plein de phénomènes comme ça qui se passent dans ce qu'on appelle le vide. Mais qu'est-ce que c'est que le vide hein chaque fois qu'on a quelque chose, on arrive, on essaye de comprendre la cause déjà de comprendre qu'est-ce que c'est que le vide le vide c'est tout ce qui n'est pas matériel or dans le vide, par exemple, la lumière se propage dans le vide la lumière du soleil elle passe bien dans l'espace, théoriquement il n'y a rien ben, la lumière du soleil se propage quand même hein. les, les, les photons hein, si on les considère comme des particules ou les ondes hein, se propagent bien dans le vide hein. euh, ensuite euh, aujourd'hui la science arrive à ces, à ces notions d'énergie noire ou de matière noire qui représentent quand même pour que les équations actuelles fonctionnent 95 ou 96% de, le, de, de ce qui existe dans l'univers c'est à dire que les scientifiques reconnaissent que ce qui est visible, hein, donc les astres, les nébuleuses et tout ça, ne représentent que 4% de tout ce qui existe. Donc, ils sont où les 96% qui restent Donc, la notion de vide, c'est une notion euh, qui est relative. Et puis, dans le vide, euh, il y a certainement des choses, des énergies euh, qui ne sont pas encore captées ou perçues hein, par nos instruments et par nos sens, mais qui sont néanmoins là, notamment… Ben, euh, le monde des esprits. Hein, parce que notre père esprit, dans l'état normal, on ne le voit pas. S'il y a un esprit ici à côté de moi, ben, on ne le percevra pas avec euh, notre sens visuel. La caméra de, de mon ordinateur n'arrivera pas à le détecter, à filmer l'esprit qui pourrait se trouver exactement à côté de moi, là où j'ai ma main. Voyez Donc, ce qu'on appelle vide n'est pas aussi vide que ça. Christophe. Euh, oui, est-ce qu'on peut dire que le... Ce que les scientifiques aujourd'hui, enfin pas tous, hein, ce qu'ils appellent le vide, enfin l'énergie noire, ces fameux 96% d'énergie, ou est-ce qu'on peut la, la comparer, ou enfin, même pas la comparer, dire que c'est le fameux fluide cosmique universel Alors, oui, ça c'est euh, pareil, on, on anticipe un peu sur une, une, euh, un des cours suivants. Donc, ah, euh, effectivement, le, le fluide cosmique universel, selon les esprits, c'est cet agent hein, que, qui était dans le temps appelé éther aussi hein, par les scientifiques, qui, euh, par ses différentes transformations, forme tout ce qui existe, y compris dans son, sa condensation, entre guillemets, maximale, il forme la matière euh, tangible telle qu'on la connaît, c'est-à-dire les, les, les particules, euh, les atomes, les molécules, etc., après, toutes les propriétés de cette matière, qui sont l'attraction la universelle, euh, l'électromagnétisme, la mécanique quantique, tout ça, ce sont des, des euh, propriétés qui résultent de euh, la condensation de ce fluide cosmique universel. Et euh, ce fluide cosmique universel, en se condensant un peu moins, ben, il formera notre corps spirituel, notre matière, euh, le, la semi-matière de notre Père Esprit. Donc, c'est vrai, maintenant, euh, quand dans, dans les équations euh, qui, qui, dans lesquelles euh, les scientifiques sont obligés de mettre ces 95 de matière noire ou d'énergie noire, on parle bien d'équivalent de, de, euh, de la matière à nous, tu vois. Maintenant, euh, est-ce que c'est -ce est le… Tu vois, on peut pas, je, je pense pas qu'on puisse dire, identifier ben, le, le, les 96 qui manquent, c'est le fluide cosmique universel, mais certainement, il ben, y a tous les pères-esprits, toute la matière du monde spirituel, euh, cette semi-matière qui existe un peu partout, qui évidemment fait partie de ce qui existe et euh, doit influer aussi sur la matière, hein, euh, au point que bah, les équations ne fonctionnent que si on considère ces 96%. Tu vois Donc c'est possible que ce soit en partie euh, d'autres formes de condensation du fluide cosmique universel. Ça me cause bien, moi. Bon, de vu, ouais. voilà. D'accord. Voilà. Après, bon, ben, le, je pense que le principe de causalité, vous avez compris, hein, tout est fait à une cause. Alors, je vois Philippe. Euh, Philippe, je, je vous, euh, dans le programme que je vous ai envoyé, il y a euh, un lien Skype. Hein, et donc, dans ce groupe Skype, si vous cliquez sur le lien, vous rentrez dans le groupe Skype. Et donc, je, je remettrai donc, le, ce que je vous montre à l'écran, le cours. Euh, le fascicule comme ça vous pourrez euh, l'avoir voilà, le, le, le, chez vous et puis le lire hein. là on passe un peu vite sur euh, la, la, le détail hein, parce qu'il ben, faut qu'on tienne euh, en une heure merci mais de rien voilà après bon, tout est fait à une cause et Kardec il a aussi dit un autre principe en disant toute cause intelligente doit avoir, euh, tout effet intelligent pardon, doit avoir une cause intelligente donc, on juge euh, d'une cause par ses effets. Hein. On juge aussi de la grandeur de la cause par la grandeur des effets. Et donc, c'est là où on se dit, euh, voilà, quand vous prenez la loi d'Einstein, hein, avec le E égale mc2, le moindre gramme de matière, il y a une énergie colossale dedans. Donc, regardez toute la matière qui existe dans l'univers. Vous multipliez par E égale mc2, ça vous donne des chiffres faramineux. Quoi, hein. Donc, ça, ça donne une idée de euh, la grandeur, de la puissance de cette cause, hein, puisque pareil on va à l'infini hein, voilà. prend, Kardec prend l'exemple d'un oiseau hein, on voit un oiseau qui vole et puis d'un coup, pouf, on le voit il tombe, bon, bah, c'est qu'il a été touché par un, un coup de fusil quoi, hein, par un plomb ou quelque chose comme ça on ne le voit pas le tireur pourtant on sait qu'il y, y a bien une cause qui a fait que cet oiseau là euh, soit tombé euh, à ce moment là voilà. et donc on ne voit pas toujours la cause, hein? on voit l'effet, mais euh, on n'arrive pas toujours à voir la cause, mais elle existe. Un autre euh, phénomène très simple, hein, c'est quand on dit l'attraction universelle, la, la loi de la gravité, hein? ben, vous, la Terre et la Lune s'attirent, hein? le Soleil attire euh, toutes les planètes autour de lui. Pourtant, euh, aujourd'hui, on, on connaît très bien les équations qui, sont, qui rentrent en ligne de jeu, hein? la constante gravitationnelle, euh, euh, inversement proportionnel au carré de la distance, euh, proportionnel à la masse des corps, hein, donc c'est la, la, la fameuse équation de la gravité, mais on ne sait pas expliquer pourquoi, il n'y a, a pas de fil, il n'y a pas d'élastique, hein, la, la, la loi d'attraction c'est quelque chose qui est constaté par la physique, hein. donc, un effet qui est parfaitement maîtrisé. Hein. On met des satellites en orbite, on fait plein de choses grâce à cette loi. Par contre, on ne sait pas comment ça fonctionne. D'accord? Au point que ben, les esprits, de temps en temps, ils arrivent à soulever une table. Ils arrivent à, on ne sait pas encore comment ils font, mais à, à créer quelque part euh, une, une force qui compense euh, la force de, le, le poids de la table et qui fait que la table puisse se soulever, se léviter et se soulever. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que la science ne comprend pas encore. On ne voit pas, hein, mais pourtant, tout le monde est convaincu de cette loi d'attraction universelle. D'accord. Donc, le fait qu'on ne puisse pas voir Dieu, ce n'est pas une preuve que Dieu n'existe pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de causes, euh, beaucoup d'effets dont on ne voit pas la cause. Voilà. Et ça, c'est donc tout effet intelligent a une cause intelligente. C'est le raisonnement qu'a fait Alan Kardec en voyant le déplacement des tables. Il disait, bon, ben… Bah, si la table se déplace comme ça de façon au hasard, hein, aléatoire, voilà, on pourrait dire que ben, c'est le vent, c'est un effet électrique, magnétique ou autre. Mais on pose des questions et la table donne des réponses sensées euh, avec ses mouvements aux questions qu'on pose, là, là c'est autre chose. Quoi. Et on voit qu'il y a une intelligence et l'intelligence, elle n'est manifestement pas dans la table. Elle est dans la cause, c'est-à-dire l'esprit qui fait bouger la table, qui utilise la table pour donner la réponse. C'est le, le, le déclic euh, qui, que Kardec avait eu euh, dès les premières observations euh, des tables tournantes dans les années 1855 56 voilà. Et après, bon, la même chose, hein, ben, voilà, vous, vous regardez une horloge, il ben, y a un horloger qui l'a conçu, hein, vous regardez une machine, ben, c'est pareil, un ingénieur ou des équipes qui l'ont conçu, etc., Hein, euh, tout ce qu'on peut voir hein, on, on arrive toujours euh, comment dire à euh, aller euh, de, par le raisonnement vers la cause hein, euh, faire des hypothèses sur la cause qui a pu créer euh, tout ce qui se présente à nous voilà c'est typiquement le raisonnement qui va dans le sens de euh, cette loi de causalité <rire> Enfin, je vous parlais tout à l'heure de Philippe Guillemont. Alors, lui, il complique un peu les choses hein, parce que euh, il peut, il, lui, il dit que la cause peut être dans le futur. Hein. D'habitude, nous, on a toujours l'habitude que euh, linéaire dans le temps, hein, c'est-à-dire que la cause précède toujours l'effet. Mais bon, quand on commence à rentrer dans la mécanique quantique, ça se complique un peu. Il hein, y a l'effondrement le, le, le, quantique qui se produit à un moment donné euh, est influencé effectivement par l'état futur. Mais on peut après, disons, faire un parallèle par rapport à ça. Si dans la vie, on se donne un objectif, par exemple, au mois de mai, je vais participer au symposium de Végimont. Donc, c'est bien un objectif que j'ai pour dans le futur. Mais je ne sais pas encore comment je vais y aller. Est-ce que j'y vais en train, en voiture euh, en avion, je ne sais pas, je ne sais pas encore où je vais partir et je ne sais pas quel chemin je vais prendre, quelle route je vais prendre. d'accord Donc, euh, on voit bien que cet objectif qu'on a dans le futur va bien influencer sur un certain nombre de décisions qu'on va prendre dans le futur pour arriver à ce but. Voyez, Un raisonnement qu'on peut faire pour essayer de comprendre un peu mieux cette rétro causalité même si ce raisonnement est un peu simpliste, parce que dans, dans la mécanique quantique, il faut se méfier des raisonnements simplistes. Hein, les, les raisonnements sont parfois un peu plus compliqués. Voilà. Mais c est, c est, la rétrocausalité ne remet pas la causalité en cause. Ouf, c'est trois fois le mot cause dans, dans ma phrase, là, mais en fait, c'est ça. fait ça. beaucoup de causes, tout ça. Oui, voilà. Bah, on n'arrive pas à y échapper. Hein. Voilà. Bon, après, il y a la nature, la vie, il y a l'univers, il y a les planètes, euh, voilà, toute cette organisation, hein, cette harmonie qui, qui se trouve là. Euh, ce que les scientifiques appellent le réglage fin de l'univers. Vous savez qu'il y a une autre loi, hein, le deuxième principe de la thermodynamique avec la loi d'entropie, le désordre qui va toujours croissant. Enfin, si on remonte euh, à la création de l'univers, hein, donc plusieurs milliards d'années en arrière, là, il devait y avoir vraiment un ordre parfait et comme je vous disais tout à l'heure le moindre pouillem de déviation par rapport à certains paramètres euh, le, le, la matière n'aurait pas été stable euh, le, on ne serait pas ici pour en parler aujourd'hui du moins pas sous cette forme donc il y avait vraiment à la création de l'univers, au Big Bang hein, ou au Big Bang, au singulier ou au pluriel euh, un réglage fin qui a fait que euh, ben, euh, les choses sont comme elles sont aujourd'hui hein, et quand quand les scientifiques étudient ça, c'est les premiers instants après le Big Bang, il y avait vraiment un réglage hyper fin à la création de l'univers. Donc tout ça, ça, si vous voulez, ça réduit encore plus la probabilité que tout ça soit fait au hasard. Et ça, ça renforce de plus en plus cette hypothèse qu'il y a une intelligence suprême qui est à l'origine de cette création. Alors, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, je me semble que c'était Pasteur qui disait que un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science en rapproche. Hein? Et c'est une belle citation aussi. C'est vrai qu'avec un peu de science, euh, c'est Laplace qui expliquait les lois du système solaire à Napoléon III, me semble-t-il. Hein? Et Napoléon III qui, qui lui disait, mais monsieur Laplace, dans, dans vos équations et tout, là, dans votre exposé, vous n'avez pas parlé de Dieu. Et la place qui répondait bah, « parce que je n'en ai pas besoin <rire> ». Voilà. Donc ça, c'est euh, un peu de science. Hein. On pense tout comprendre euh, hein, quand, quand on arrive à trouver, à franchir une étape justement dans, euh, pour remonter des effets à la cause hein, et, et, et en omettant bah, l'étape suivante de dire « oui, mais cette cause-là, c'est aussi un effet, donc euh, si on veut remonter un cran plus loin, comment on fait ?» C'était l'époque du scientisme, le positivisme et Auguste Comte Pardon. qui était athée oui. c'est Louis Pasteur qui a dit ça c'est Pasteur, hein, c'est bien ça voilà. et Auguste Comte, pareil, il était athée hein, pour lui, Dieu, bah, c'était la terre, c'était la nature donc là aussi, ça, euh, il est retombé dans cette même erreur de confondre la création avec le créateur hein, Auguste Comte et quand j'étais, il, il y a deux ans, hein, il y avait un, une exposition euh, au musée d'Auguste Comte où il, où il y avait Kardec, il y avait des choses sur Kardec dans la maison d'Auguste Comte. Et il y a le, le, comment dire, le, le responsable du lieu là-bas qui m'avait accueilli en me disant, mais euh, ils avaient d'ailleurs mis le bus de Kardec en face du, du tableau d'Auguste Comte. Ils disaient, voyez, on a voulu les mettre l'un en face de l'autre, euh, parce que c'était quand même un choix un peu osé, parce que tout les oppose. Et c'est là où je lui ai répondu, j'ai dit non, non, non, pas du tout, parce que Kardec, il a utilisé la méthode positive, la méthode scientifique qui avait été considérablement développée par Auguste Comte, ça, Kardec l'a pris. Ce qu'il n'a pas pris, c'est l'athéisme. Et un peu plus loin, dans une salle à côté, je ne sais pas où ils ont trouvé ça, j'ai trouvé ça assez remarquable. Il y avait une communication qui avait été donnée dans un groupe spirit parisien en 1861, hein, parce qu'Auguste Comte, je crois qu'il est mort en 1857 ou 1858, donc à peu près euh, au moment où est sorti le livre des esprits. Donc, euh, et dans cette communication, ils, ils ont évoqué l'esprit d'Auguste Comte en lui posant des questions, et euh, notamment, est-ce qu'il avait eu contact avec la philosophie spirit, Donc, il répondait non, hein, il n'avait pas lu le livre des esprits puisqu'il était mort assez peu de temps après. Et euh, lui poser l'autre question, euh, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la position que vous aviez par rapport à Dieu Et l'esprit qui répond, bah, c'était une grosse erreur. Euh, oui, Dieu existe. Je l'ai nié pendant ma vie, mais il existe. Quoi. Si ça intéresse quelqu'un, hein, j'avais pris une photo de cette, de cette communication, euh, je pourrais euh, vous l'envoyer. On l'a d'ailleurs publié, me semble-t-il. Ouais, on a fait une revue spirit sur le positivisme. C'était euh, bah, juste après euh, cette exposition. Voilà, donc euh, euh, le, le fait d'Auguste Comte confondait aussi la création avec le créateur. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir encore Voilà, comment, voilà, après, euh, après on peut rentrer dans le livre, par exemple, si vous voulez euh, une, une appréciation un peu plus romancée, euh, de, de l'existence de Dieu. Il y a un livre qui est génial là-dessus, c'est « La grande énigme » de Léon Denis. Hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais c'est un livre qui est absolument magnifique, hein, où, où, où il nous parle justement de, de, de, de cette harmonie de la création avec son style poétique. Il parle de la montagne, il parle de la mer, il parle de… Hein, c'est vraiment un livre magnifique donc, qui nous pousse euh, voilà, pour, pour, pour démontrer qu'en fait, euh, illustrer cette, euh, la beauté de la création et, la, et donc euh, la grandeur de, de, du créateur qui est derrière cette création c'est un exemple hein, il, y a, il y a certainement beaucoup d'autres livres qui parlent du sujet voilà alors on a vu aussi le passé hein, donc euh, voilà Donc ça, c'est la question numéro un. Hein. Qu'est-ce que Dieu, l'intelligence suprême, cause première C'est la première question. Hein. Kardec a vraiment commencé par ça. Les 20 premières questions parlent exclusivement de, de, de Dieu et de la création. Quoi. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez... La première fois que j'ai lu cette, cette réponse, hein, « L'intelligence suprême, cause première de toute chose », ben, je l'ai relu cinq ou dix fois. Hein. Je me suis arrêté pendant, pendant une bonne heure euh, sur cette réponse en me disant « Punaise, euh, en, la, en regardant long, en large, en travers, euh, c'est vrai que c'est très court, hein. c'est juste vous voyez, euh, deux lignes, une ligne et demie, mais euh, tout y est. » C'est quand même quelque chose d'assez génial dans, dans la concision. Voilà. Et c'est vrai que Voir Dieu comme ça, l'intelligence suprême cause première de toute chose, c'est quelque chose qui, moi, qui, qui, qui avait qui a été éduqué catholique et qui suis devenu indifférent avant de m'intéresser au spiritisme. Le, le Dieu catholique qui, qui punit, qui, hein, le Dieu vengeur qui envoie ceux qui sont pas sages euh, pour l'éternité en enfer, ce genre, ça ne me satisfaisait pas. C c est, c est pas ça ne peut pas, il n'y a pas de logique derrière tout ça. Quoi. Hein? Le père qui envoie son fils parce qu'il s'est trompé, euh, sans lui laisser la chance de se refaire ou de se racheter, c'est oh, bon, hein? pas un, un Dieu qui est bon, d'accord C'est pas le bon Dieu, comme on dit. Hein? Donc il y, y a beaucoup d'incohérences dans, dans les présentations qu'on nous fait de Dieu, euh, notamment dans le catholicisme. Alors que là, quand j'ai lu ça, je me suis dit ah, euh, là il y a quelque chose qui, qui a l'air un peu plus solide. Alors je vous laisse analyser, méditer et apprécier. Oui, Christophe euh, euh, Oui, je sais qu'on a eu souvent cette conversation. Euh, il est vrai que euh, c'était l'image que Moïse donnait surtout, on était puni si on faisait des bêtises. Euh, on dit que le livre des esprits a été écrit par des esprits euh, supérieurs quand même, et on retrouve quand même par moment des mots comme punition dans le livre des esprits. Ouais. Alors, qu alors qu'ils disent que Dieu est amour, donc, euh, des fois, que ça pose un petit souci de compréhension. Ouais. Alors, c'est, voilà, c'est effectivement, il y a des problèmes de forme. Hein. Déjà, bon, pour pour faire une réponse comme celle-là, hein, en deux lignes, ouais. définir Dieu, hein, ouais. euh, le mieux qu'on peut, compte tenu de notre capacité de compréhension, euh, l'esprit qui a qui a conçu, ou les esprits qui ont conçu cette réponse, c'est vrai que il faut le faire. Hein. Très fort, ouais. voilà, on ouais. reconnaît, là encore une fois, euh, ceux qui ont écrit une réponse comme ça, c'est des, des esprits qui sont quand même euh, dans certains degrés d'évolution. Maintenant, ouais. c'est vrai que dans le livre des esprits, il y a des problèmes de forme. Hein. Dieu punit, Dieu châti, euh, etc. Ben, c'est là où il faut se remettre euh, un peu dans le contexte de l'époque. Hein. Euh, le catholicisme, c'était la religion unique. Hein. Euh, de, de, Autorisés en France, euh, euh, au moins jusqu'à la Révolution française. Hein. Et donc, euh, euh, autant, euh, même après la Révolution, parce que Kardec est né en 1804, hein, donc après la Révolution, donc tous les systèmes d'éducation, même certains des esprits qui se sont communiqués et qui étaient vivants à cette époque-là, ont gardé quand même les traces euh, culturelles hein, de cette... Euh, de se, de se passer avec euh, ce, ce, ce, ce fort pouvoir euh, de la religion catholique en France. Sure. Donc, ça, ça vient de là, c'est des problèmes de forme. Maintenant, quand on lit euh, les livres jusqu'au bout, hein, euh, quand on, quand on essaie, même dans le livre des esprits, il y a des explications très, très claires. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu punit ben, euh, La punition de Dieu, en fait, c'est... Euh, vous sautez par la fenêtre euh, ben, qu'est-ce qui se passe, une fois que vous êtes à l'extérieur ben, vous tombez, voilà. donc la punition de Dieu c'est on tombe Donc ce qu'ils qu appellent punition de Dieu c'est tout simplement l'application des lois de la nature en fonction de quelque chose qu'on a effet. fait qui est sauté dans le vide mmh. c'est comme ça qu'on peut comprendre la punition de Dieu c'est tout simplement la loi de cause à effet hein, euh, mais l'application des lois de la nature en fonction de quelque chose qu'on a, qu qu a fait, qu'on a réalisé mais je conçois que ça choque. Et ça, c'est des problèmes de forme. Et quand vous lisez les livres de Léon Denis, par exemple, hein, qui sont quand même 50 ans plus jeunes, plus contemporains que Kardec, euh, vous ne retrouvez plus ce genre euh, de, de problèmes de forme on peut, comme on peut les trouver eh bien, dans le livre des Esprits et dans, dans l'Évangile sur spiritisme Donc, c'est un problème de forme euh, qui, qui est lié au contexte de l'époque. Ouais, c'est juste parce qu'en fait… Euh... Enfin, on a du mal à, à, à discerner la différence entre un esprit supérieur et un pur esprit. C'est-à-dire qu'un pur esprit ne ouais. dirait pas le mot punition. C'est ça. Ouais. Moi, je, moi, je sais pas. Voilà, effectivement. Voilà. Il, mmh. il, aurait, il aurait utilisé une forme euh, plus adéquate parce que le pur esprit, mmh. lui, il voit euh, mmh. comment les choses évoluent, euh, comment les choses allaient évoluer entre euh, le, le milieu du 18e, 18e siècle et aujourd'hui et il aurait effectivement écrit de façon, avec une forme différente. Mmh. Comme par exemple, cette, cette réponse à la question numéro un. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, mmh. ces autres esprits, ben, tu sais, tu as des esprits comme Lamné, Saint-Augustin et tout, ils étaient quand même fortement marqués par la culture mmh. catholique. Quoi. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on retrouve euh, parfois ces problèmes de forme, même dans, dans les textes que Kardec a écrits lui-même. Hein. Il y a certaines mmh. remarques où il utilise aussi, euh, Dieu punit, la punition de Dieu, et, hein, alors que Dieu ne punit F. pas. On est bien d'accord. Et Charles, je me posais la question parce qu'on sait que quand on, quand on a un message médiumnique d'un médium, on sait qu'une partie de ces messages est influencée par euh, la, la médium, propre ouais. personnalité du médium. Et donc, tu es en train de me demander, bah, puisque les médiums de l'époque, ils étaient dans leur culture à dans le, dans la société dans laquelle ils étaient, à quel point ça ne pourrait pas influencer ouais. euh, cela aussi. C'est le troisième facteur, hein. oui, c'est ouais. l'influence culturelle de, de l'esprit communiquant, l'influence culturelle euh, de, de, de, de, du médium hein, qui, qui va imprimer ouais. ça aussi dans le message et euh, Kardec lui-même hein, qui était… Euh, ouais. euh, c'est là où vous voyez une grosse, par exemple, entre Kardec et Léon Denis, c'est clair, hein. Kardec c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus profond, beaucoup plus analysé, Léon Denis, c'est beaucoup plus poétique et tout, mais dans la forme, il a corrigé ces hein, euh, euh, expressions du genre « Dieu punit, Dieu châtit ». Dieu ne punit pas. Hein, c'est nous-mêmes qui nous punissons. Et Dieu ne juge pas. Hein, c'est nous-mêmes avec notre conscience qui nous jugeons. Donc, il faut le voir comme ça. Dieu, lui, c'est tout amour. Hein, donc euh, Tout amour, euh, voilà. La question, c'est qu'après, c'est compliqué pour des personnes. Bah, J'ai eu ce souci plusieurs fois. J'essayais d'expliquer à des personnes plus jeunes, euh, et je, bah, parce que c'est voilà, celles qui, qui venaient vers moi. Euh, bah, en lisant certains extraits, bah, ils adhéraient plus, ils partaient. Donc, ils et ça, c'est très, très, con, limite, ça limite beaucoup. Parce qu'il faut expliquer, mais euh, même si on explique, euh, bah, ils ne sont pas obligés de nous croire. <rire> bah, oui, croire oui. Et, et C'est très complexe parce qu'il euh, qu y, y a un gros lien. <rire> C'est compliqué à expliquer euh, et faire en sorte que les gens puissent avoir cette indulgence-là. Vous voyez ce que mmh. je veux dire ben, l'être humain il est comme ça hein. est, après celui qui ne veut pas croire tu ne peux pas le forcer à croire il hein. faut, ah faut laisser oui. le temps, faut laisser oui. le temps hein. donc on, on, on explique Donc, on sème une petite graine mais la graine ne germera peut-être que dans un an, cinq ans ou dans, ou dans oui. la oui. vie suivante mais elle germera un jour oui. donc euh, oui. chacun évolue à son rythme hein, et là tu peux pas forcer il y en a qui à cause d'un problème de forme vont rejeter l'ensemble oui. ils rejettent oui. le bébé avec l'eau du bain comme on dit oui. hein. <rire> et bon, euh, voilà, après, il faut euh, patience, quoi. Ça, ils changeront peut-être un jour. Et puis, c'est stipulé de façon sur le livre, il est bien marqué euh, enseignement apporté par des esprits supérieurs, pas des purs esprits. Ah, ben ouais, t'as ouais, raison. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est clair que voilà, c'est. Mais, mais, mais vraiment, dans Kardec, tu pas obligé de sortir de Kardec pour trouver la réponse de ce que signifie Dieu puni. Hein. C'est mmh. clairement expliqué dans le livre des esprits. Mmh. Donc, euh, voilà. Euh, alors, ce qu'on ce que, ce que, ce qu va faire maintenant, alors on ne l'a pas encore fait, mais dans les nouvelles éditions, de, de, de, quand on va les réimprimer, on va introduire euh, une petite note au début pour expliquer ce genre de choses dire attention, il y a des problèmes de forme. Quand vous voyez l'expression « Dieu puni », ça veut dire ça. Quand vous voyez telle expression, ça veut dire telle chose. Bon, ça Et ça en citant vraiment... la référence, d'après la question numéro, je sais plus, 950 ou quelques, il y a une question là-bas qui l'explique très, très bien. Hum. Très aidé, oui. Voilà. Ça pourrait vraiment beaucoup aider. Oui. Merci, Charles. Merci. Merci. De rien. Vincent je, euh, je reprends euh, ce que disait Claudia. C'est là où c'est intéressant, c'est de voir comment les jeunes comprennent ces termes, parce que pour eux, intelligence, c'est pas la, la connotation est très différente de ce que nous euh, pouvons comprendre de, de ce qui est dit. Et c'est là où ça aurait été intéressant de les faire réagir par rapport à des, des courtes phrases et de leur, de leur poser la question. Vous, prenez, vous comprenez comment? Tout à fait. Alors, il y a une tentative qui a été faite dans ce sens là. Hein. Je ne sais pas si tu as vu, mais il existe un livre des esprits pour adolescents écrit par euh, Isabelle André que tu que peut-être vu ou connu déjà Vincent hein? et euh, elle a fait l'Évangile selon le spiritisme pour les adolescents et le livre des esprits pour les adolescents ou donc elle a repris euh, elle, a, elle, a, elle a pas il y avait un livre comme ça qui avait été écrit par des Brésiliens mais en fait ils ont ils ont fait ils ont pris des extraits du livre des esprits donc c'est pas ça que qu'on voulait alors que Isabelle non elle a réécrit hein? Pour expliquer les choses telles qu'on les comprend, hein, le fond, mais avec une autre forme, avec une forme euh, plus adaptée aux adolescents. Et elle la fait avec d'autant plus euh, de, de, de qualité, je dirais, que ben dans, dans son groupe, dans le groupe euh, à Rambouillet, il y a pas mal de jeunes qui, qui, qui, qui sont membres et qui participent au groupe. Donc euh, elle a elle, et ce livre-là, ben, on, le, on, le, on le distribue gratuitement, hein, puis euh, on reçoit le, le, le feedback euh, qui, qui vient des jeunes. Donc, il y, a, il y a quand même une acceptation qui est bien meilleure que euh, le livre d'esprit en soi, hein, mais euh, de la part des adolescents. Et pour donc, se l'approprier, il faut la contacter ou vous, vous l'avez Pour Pour, le, pour le, se l'approprier. Ah, pour avoir la... le livre Oui. Alors, faut, tu demandes à Jean-Pierre Pipineau. Parce que lui, il doit, il doit en avoir. Euh, je pense que le livre, en fait, euh, il, en fait il, y a, il y a un mécène qui a, qui a payé le livre et qui veut qu'on le donne gratuitement. Donc, euh, il te fera juste payer le, le, le, le talent. Hein D'accord. Voilà. Okay. Demande-lui et puis il pourra te l'envoyer. Oui, parce que moi, j'ai des petits enfants euh, qui sont adolescents et euh, j'ai ah, beaucoup voilà. de mal à communiquer avec eux et, euh, bah, pour, sur ce sujet. Quoi. Mmh. Donc... Euh, d'avoir des références, euh, ça serait intéressant. Donc ces deux livres-là, hein, le livre des esprits pour adolescents et l'évangile selon le spiritisme pour les adolescents. Alors c'est une première tentative. Hein, c'est après on peut mieux faire, mais bon, s'il y a des suggestions, faut surtout les renvoyer à l'auteur et comme ça voilà quand on fera une mmh. nouvelle édition, on, il pourra déjà être un peu mieux, mieux adapté, etc. D'accord, merci. Voilà. Alors euh, après. Oui, Excuse-moi, Charles, Oui. après, le, le, ce que Vincent dit est très intéressant et ça peut peut-être amener, euh, pourquoi pas aussi, parce que regarde, aujourd'hui, il n'y a pas d'adolescents, il n'y a pas de jeunes avec nous. Non. Et, non. Donc, euh, et peut-être que trouver une manière de les intéresser par des questions-réponses aussi, euh, ça peut être oui. intéressant, effectivement. Et... Alors, les, les, Si on veut faire une activité, un cours comme ça pour les jeunes, c'est vrai qu'il faut le faire autrement, d'accord et donc là, il y a eu des réflexions qui ont été faites, donc euh, encore une fois, Isabelle André le fait, mais ce n'est pas la seule, il y a Mauricette aussi qui le fait. Euh, il y a euh, de, deux fois par an, je crois, euh, une rencontre internationale de, de jeunes, d'adolescents spirites, donc où tu as des Colombiens, des Américains, des Suisses, euh, de, de, des Français, hein, pas beaucoup, mais il y en a deux ou trois qui participent et donc qui se réunissent sur Zoom. Euh, avec euh, traduction simultanée en quatre langues et tout, c'est des choses qui sont absolument extraordinaires. Même si, bon, parfois, tu vois, quand ça vient d'Amérique latine, comme ça, c'est organisé par, ça s'appelle Sembradores de la Luz, donc c'est un titre espagnol. Là, là ils, ils viennent de nouveau culturellement avec une, une charge, entre guillemets, une forme, entre guillemets, un peu religieuse qui passe un peu moins bien, même chez les jeunes de chez nous. Mais les choses changent parce que même les jeunes Brésiliens, hein, les Brésiliens qui considèrent le spiritisme comme une religion, les jeunes Brésiliens n'acceptent plus ça. Parce qu'avec l'internationalisation, je ne dis pas qu'on qu qu uniformise les cultures, on est encore loin de ça, mais euh, les jeunes entre eux euh, ont, des, ont des approches qui sont déjà bien différentes de, de, de celles qu'on euh, qu qu trouve chez les adultes ou qu'on qu peut imaginer. Donc, c'est intéressant, hein, ces, ces réunions de… Rencontre internationale de jeunes spirites avec des, des, des centaines de participants, donc des Vénézuéliens, enfin, c'est vraiment euh, assez. J'ai pu y participer deux, trois fois parce que euh, j'y suis euh, en tant que traducteur uniquement, donc j'interprète, quoi. Euh, mais c'est les jeunes qui s'occupent de tout, ils organisent tout. Euh, Zoom, par exemple, ils nous disent, voilà, l'interprète, ben, tu écoutes sur tel truc, tu cliques sur tel bouton, tu parles dans telle chose. Et, et, et vraiment, ça marche de façon parfaite. Même pour les questions techniques comme ça, ils sont vraiment hyper bons. D'accord. On, on souligne quand même le, le travail d'Isabelle. Franchement, je ne savais pas qu'elle avait fait ça, donc bravo à elle. Ouais, elle a fait ces deux bouquins-là. Hein, et, et, ben, ils ne sont, ils sont pas épais. Hein. Ils, sont, ils doivent faire quoi Peut-être 150 pages quand quand C'est adapté pour les jeunes. C'est un ouais, peu moins. Là. Mmh. Et c'est un langage beaucoup plus léger. Mmh livres qui sont d'ailleurs en train d'être traduits en anglais, parce que les anglais, ils en ont aussi besoin. Après, donc, euh, ça c'est la question qu'avait posé Joël tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir plus euh, sur Dieu Ben non, on sait pas. Il dit, ben, c'est Léon Denis dans la Grande Énigme, entre autres. Définir, c'est limiter. Quoi. Aller plus loin que cette phrase, ben on, on se raccroche à des concepts humains qui font que, ben, on déforme déjà. D'accord, parce que le, le, la nature intime de Dieu, comme il le dit, échappe à notre analyse. On n'a pas encore les moyens de le comprendre. Et c'est là où il faut aussi dire haut et fort que euh, le, le, la philosophie spirit ne répond pas à tout. Il y a des choses où il faut avoir l'humilité de dire ben, je, désolé, là, je, je suis pas capable de comprendre. Et donc pour ces questions-là, j'ai pas la réponse. D'accord. On a des réponses limitées sur le fait que Dieu existe, sur ses attributs comme on le verra la semaine prochaine, mais aller plus loin, on ne sait pas faire. Et il y, y a un courant, en il fait, y a plusieurs euh, comment dire, philosophes ou même spirites de l'époque qui ont cherché à approfondir cette question de la nature intime de Dieu. Alors, Je vais vous en citer un, un auteur qui s'appelle Arthur d'Anglemont. Vous avez déjà entendu parler Oui, et donc il a écrit des livres sur une philosophie qu'il avait conçue qui s'appelait l'omnithéisme. Vous avez déjà entendu parler de l'omnithéisme Ben voilà, donc euh, moi j'ai essayé de le lire, mais pareil, c'est comme, le je ne comprends pas. Et en fait, euh, voilà, il a écrit ces livres-là dans les années 1880, mais je dirais, la, la, la, le pourcentage de la population qui comprend quelque chose à ces livres-là est, est, est infime, quoi. alors que, euh, en, en, ce que ce que Kardec a pu expliquer, ça, on peut le comprendre beaucoup plus facilement. Voilà. Aller plus loin, en fait, on finit par se perdre, par s'égarer et, et, et on n'arrive pas à grand chose à ce stade parce que c'est, je dirais, on avance sur, le, sur notre faculté de compréhension. Voilà. Voilà, alors le panthéisme, on en a parlé aussi. Hein. L'erreur du panthéisme, c'est de confondre euh, l'effet les, les avec la cause. Hein. Donc, euh, ça, on peut, Dieu ne peut pas être à la fois créateur et créature. Et si Dieu était, euh, mat, par exemple, nous on est matériel, si Dieu était matériel, tout ce qui est matériel euh, est sujet à changement, au lois de la matière, la vie, le vieillissement, la mort. Donc, Dieu n'est pas sujet à toutes ces choses-là, donc. Vous voyez, c'est là où on n'arrive pas à, à, à cette identification. Après, le panthéisme pose aussi d'autres problèmes, hein, parce que ça voudrait dire que ben, euh, le pire des, des, des humains, euh, c'est une parcelle de Dieu. Ça, ça pourrait laisser sous-entendre que Dieu n'est pas aussi parfait que ça, hein, alors que non, une, le pire des humains, c'est une créature qui utilise son libre arbitre pour le mal. Euh, là, on arrive à comprendre, hein, à concilier euh, le mal qu'on voit encore sur notre planète avec Dieu qui doit être infini dans sa bonté. Voilà. Euh, donc, il y, a, il y a une petite histoire. Alors, si vous voulez, on va prendre encore cinq minutes pour la lire. Euh, C'est l'histoire du vieil arabe. Je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà. Mais je vais la lire vite fait. Donc, euh, ça vient d'un livre de Chico Xavier. On le verra la référence à la fin.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 l'esprit Mei, Mei hein, donc qui qui a s'est communiqué par Chico Xavier donc qui est, qui nous a mis cette petite histoire dans le livre et qui illustre bien le cours d'aujourd'hui mm. voilà est-ce que vous avez encore des questions peux-tu nous rappeler l'auteur de Dieu la science et l'épreuve s'il te plaît j'ai pas eu le temps de le noter euh, Dieu la science l'épreuve alors c'est Alex je vais vous le mettre dans le chat euh, euh, Bolloré, alors attendez, je vais chercher sur Internet, Ça, je me retrouverai mieux. Voilà, Michel, je savais qu'il s'appelait Yves, mais je ne connaissais pas le deuxième prénom. Donc c'est Michel Yves Bolloré et Olivier Bonassiès. Michel Yves Bolloré. Alors, est-ce que j'arrive à copier une image là-dedans Non, j'y arrive pas. Alors, Michel. Et le deuxième, c'est Olivier Bonassiès. Voilà. Et en fait, moi j'étais vraiment positive, positivement surpris par ce livre, surtout la première partie, parce que il y a des comment dire, ils sont vraiment allés fouiller le top du top de la science d'aujourd'hui. Il y a des prix Nobel qui, qui témoignent, qui ont collaboré au livre et tout, et c'est vraiment assez extraordinaire. Donc l'apparition de la vie, tous ces calculs de probabilité qui ont été faits, etc. Même si Évidemment, pour le Big Bang, ben, il va falloir qu'il qu qu le révise, hein, puisque la science, depuis, depuis James Webb, a un peu changé le concept du Big Bang. Mais ça ne change pas la conclusion du livre, hein, du fait qu'il y a forcément quelque, une intelligence derrière tout ça. Euh, le livre a une deuxième partie que, que, que, que personnellement, j'aime un peu moins. C'est là où on retrouve un peu le... Ben, ils, en fait, ils sont, ils sont quand même influencés par euh, le catholicisme parce qu'ils utilisent le fait qu'il y ait des miracles pour prouver l'existence de Dieu. Voyez euh, et alors, ils parlent de Fatima, ils parlent de, du destin du peuple hébreu, ils parlent de plein de choses comme ça qui montrent effectivement des phénomènes considérés euh, « miraculeux ». entre guillemets. C'est là où le, le, le spirit, ben, enfin, moi, je ne les suis plus hein, parce que pour le spiritisme, les miracles n'existent pas. Les miracles d'aujourd'hui ben euh, sont expliqués par la science demain. D'accord Et donc, la grandeur de Dieu se prouve par l'accomplissement des lois naturelles et non pas par leur suspension, comme le dit Kardec, sur la couverture de la Genèse. Le fait que Dieu, comme ça, ben, pour des critères qu'on ne sait pas, dit ben voilà, je vais faire une exception, je vais faire un miracle pour un Fatima, pour un tel, pour une telle ce n'est pas, pas cohérent avec cette notion de. de d'infinie justice euh, de Dieu hein. euh, donc euh, le, la deuxième partie du livre est, est un peu bon c'est intéressant en soi parce que c'est de très belles histoires ils font une très belle enquête sur tous ces phénomènes mais euh, les miracles ne tentent pas à prouver la divinité il hein. n'y en a pas besoin mmh. alors il y a euh, Philippe qui a soulevé la main oui, euh, je voulais savoir s'il était possible euh, d'assister à d'autres réunions Zoom en semaine. Alors, le cours, c'est tous les dimanches matins. Hein, oui. euh, voilà. Sinon, après, il bah, y a euh, différents groupes qui organisent différentes euh, réunions Zoom. Donc, par exemple, le, le, le centre Léon-Denis euh, de, de, de, dans lequel je travaille, là, en Alsace, se réunit euh, un dimanche sur deux, donc en l'occurrence, c'est cet après-midi à 15h30. Oui. Euh, mais il y a d'autres groupes qui organisent aussi des réunions Zoom. On parlait de Jean-Pierre Pipineau tout à l'heure. Ben, il, il, lui aussi, il organise une réunion un peu différente, hein, qui, qui, qui parle de prière, ou voire même d'études, euh, qui est le vendredi soir, si je ne me trompe pas. Et si vous voulez avoir le calendrier... De, de toutes ces réunions qui sont faites par différents, après vous avez des groupes en Belgique aussi hein. vous avez par exemple le mardi soir un groupe qui étudie le livre euh, la vie par delà la vie qu qui vient d'être édité, hein. c'est une espèce de no solar écrit par un médium anglais et donc ça c'est euh, le groupe de, de Liège Jean-Paul Évrard qui l'organise mmh. après vous avez euh, le Césac à Bruxelles hein. Non, pardon le le NECAFLA, donc le groupe Camille Flammarion de Bruxelles, qui lui aussi organise un cours, alors il me semble que c'est le lundi soir. Mmh. Et si vous voulez avoir euh, le, le calendrier de, de ces différents cours, donc il y a deux adresses, je vais vous les mettre aussi ici dans le... Alors c'est spiritisme.org. Voilà, donc, hops. Ah, il manque un point, autant pour moi voilà comme ça euh, donc là vous avez dans la page d'accueil en fait du site en bas il y a un calendrier et donc quand vous regardez ce calendrier vous voyez euh, différentes réunions hein. oui. vous voyez notamment parce que je sais que vous êtes euh, du nord euh, les, les réunions du groupe de Dunkerque hein, puisqu'il y a un groupe euh, qui fonctionne à Dunkerque euh, qui fait, euh, là aussi, des séances régulières, euh, notamment des séances euh, pour aider les personnes en deuil, entre autres. Il hein. okay. euh, y a un autre groupe, mais là, j'ai su cette semaine que la dirigeante du groupe avait fait un AVC. Donc, il y a un groupe de prière qui s'est fait autour d'elle maintenant pour aller aider. Quoi. Okay. Apparemment, elle va mieux, mais bon, je ne sais pas si le okay. groupe continue. Alors, elle, elle est plutôt du côté de… Watrelot à côté de Roubaix. Watrelot c'est Brigitte Plouy, vous parlez. Brigitte Plouy, c'est ça, oui. Voilà. Brigitte. Et, Brigitte. Puis, et puis voilà. Donc, euh, après, si vous voulez voir euh, l'Union Spirit Belge, c'est spirit.be. Voilà. Donc là, vous trouverez euh, les, les réunions organisées par les Belges ou alors par le mouvement francophone. lmsf.org. Voilà différentes adresses sur lesquelles euh, vous pouvez tr soit trouver déjà l'information en direct, soit vous, vous avez un, un formulaire de contact où vous pouvez demander euh, les, les, les différents horaires de ces groupes oui, oui, d'études. Ces, ces voilà. Et puis j'en profite aussi, j'ai vu cette semaine si ça intéresse les gens qui sont là et puis plein d'autres, euh, sur le site de Assocardec kardec sur les livres de, qui est tenu par Jean-Pierre, qui a... Un, oui. Il y a une, une, une opération très intéressante sur les revues Spirit. Là, Je crois que c'est 30 revues Spirit pour une trentaine d'euros, je crois. Donc, ça ouais, fait ouais. 1 euro, la revue Spirit. Ça, c'est assocardec.fr Oui, voilà. C'est la, la librairie, l'abonnement à la revue Spirit, tout ça, ça peut se faire par… Euh... Alors, il y a l'abonnement pour avoir les, les, prochains revues, les prochaines revues spirites, mais pour les anciennes, il fait un, un petit tarif à 1 euro, la revue Spirit. Mais il faut l'acheter par 30. Voilà, ça fait 30 euros. Oui, oui. Après, donc, euh, Jackie nous signale, ouais effectivement, il y a le groupe de Strasbourg hein, qui organise, c'est le jeudi soir, de 19h à 21h, une étude de l'évangile selon le spiritisme. Mmh. Donc, là, depuis, depuis la, la pandémie, en fait, c'est bien parce que tous les groupes hein, se sont mis euh, au, au virtuel hein, pur. Mmh. Et là, maintenant, ben, que, comme il y a des gens qui sont venus du, du, du monde entier, hein, puisque euh, je ne sais pas si Géraud est encore avec nous, mais Géraud, il vient du Congo. Hein. Euh, et je suis encore ben, là. Voilà. Et puis, on a Renaud qui, qui est de l'île de La Réunion. Donc, vous voyez, on, avec le virtuel, du coup, boum, la participation s'est énormément étendue. Donc, ben, les, les, les, les, nous, à Tannes, par exemple, on se réunit dans un local à 4-5, et puis il y en a 4-5 autres qui sont réunis. Euh, par, euh, par le lien Skype. Voilà. Et donc, euh, le, le, depuis qu'il y a des réunions virtuelles, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'offres, puisque les, les offres qui étaient avant uniquement en présentiel dans un groupe, euh, ben, sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui. Alors, le NECAF, là, je vais vous mettre le... Voilà le nom du NECAFLA, donc c'est le Centre Camille Flammarion. Donc eux, ils ont aussi deux ou trois activités euh, virtuelles euh, chaque semaine. D'accord, merci. Voilà, mais de rien. Voilà, on a un petit peu dépassé l'horaire, je pense qu'on va s'arrêter là. On va remercier les bons esprits qui, qui nous ont aidés dans, dans ces, ces raisonnements qui ne sont pas toujours simples, pas toujours faciles à comprendre concernant la divinité. Et donc euh, que, que cela puisse nous aider à comprendre la nécessité, euh, l'existence et l'infinie bienveillance et miséricorde de ce Père suprême euh, qui, qui nous a tous créés et qui est tout amour et que cela puisse euh, nous aider euh, dans notre existence, dans notre parcours évolutif, ainsi que les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, on complétera donc avec les attributs de la divinité. Vous verrez, c'est aussi très intéressant, des raisons, peut-être un peu plus simples même, mais qui sont toutes aussi faux. Voilà, merci beaucoup pour votre merci. présence. Merci, merci, merci nous aussi. Je merci à... Charles.